En ce qui concerne la douleur chez les oiseaux et chez les poulets plus particulièrement, eh on, en a, on a évidemment des comportements qui sont assez évidents. On a souvent des problèmes de boiterie chez les poulets de chair, parce qu'ils sont trop gros en fait, parce qu'à force d'être sélectionnés pour la chair, ils sont trop gros par rapport à ce que leurs pattes peuvent porter. Donc ils ont mal aux pattes, ça s'exprime par des comportements de boiterie. Et on peut voir que ces comportements de boiterie vont diminuer si une poule est distraite par exemple. Donc si la poule est dans un environnement nouveau, si elle rencontre un congénère nouveau, si elle cherche un environnement pour pondre, elle va boiter moins. Ce qui montre que pendant un moment, du fait qu'elle est distraite, elle pense moins à sa douleur et du coup elle la ressent moins. Et ça c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a bien quelque chose de conscient dans la douleur, c'est pas juste qu'instinctivement elle boite. Tout comme nous, elle a sa douleur et elle la ressent plus ou moins à certains moments. Et les poules et les poulets sont même capables de se soigner, si on leur en donne la possibilité. Donc si on leur donne accès à euh, un aliment qui contient un analgésique, les individus qui boitent vont euh, préférer cet aliment par rapport à l'autre et vont effectivement pouvoir se soulager eux-mêmes grâce à ça.